Thibaut Oui, c'est moi. Ma chaîne YouTube, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une chaîne que j'ai baptisée de manière très humble Thibaut de Nistie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Sur ma chaîne, nous allons apprendre des définitions de mots issus du langage 3.0, comme le ghosting, le stalking, le nutscaping, ou le feubing. Ça, c'est pour la partie LOL pour la partie un peu plus intellectuelle, nous allons partir sur des analyses de chansons du genre Carmen, Patrick Sébastien ou toute œuvre artistique digne d'intérêt. Et vous allez voir que les ramifications entre les œuvres sont nombreuses. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Ça mange pas de pain, en plus c'est gratuit. On va rire comme des petits fous, tout en apprenant ensemble des choses nouvelles. A bientôt.